Salut c'est Naz. alors euh, petite vidéo assez urgente puisque ce qui se passe c'est que on va avoir un service qui va fermer dans pas longtemps. Donc il y a quelques jours scratchpad.io qui était un site qui permettait d'éditer du code en temps réel, donc du code HTML et CSS et de voir le résultat des éditions en temps réel sur la page droite et de redimensionner. C'est vraiment l'interface était bien foutue et vu que c'était synchronisé, ah oui donc c'est ça aussi. Euh, vu que c'était synchronisé, bah, on pouvait discuter en vocal avec quelqu'un et euh, bah, parler de, de choses à faire. Là, le problème, c'est que maintenant, c'est complètement cassé. Euh... Ah oui, d'accord, Ça, c'est parce que... Voilà, donc, tout, tout les, tout les, toutes les fonctions JS sont en void 0. Et là, j'ai cliqué sur ce lien et j'ai vu que beaucoup de gens étaient paniqués puisque euh, ils n'étaient pas en mesure de récupérer leur, euh, petit, euh, leur petit code. Alors, j'ai un petit peu analysé. trouvé que... Euh, si ça ne marchait pas, en tout cas si la partie de récupération du code ne marchait pas, c'était parce qu'il y a plein de trucs qui sont cassés. Voilà, hein, donc une ressource qui est totalement indisponible. Et donc bah, pour réparer la chose, il suffit d'aller dans le head et euh, de remplacer cette ressource. Donc je l'ai hébergée sur mon site à moi. Euh, puis après de faire un Ctrl-S, ce qui nous donne après cette page ici. Euh, donc voilà, ça c'est sur mon disque dur. Et quand je modifie ici... Le data scratch Pad ID, donc c'est vraiment du bricolage de merde. Il hein. n'y a pas à dire, euh, surtout que j'ai bricolé le code. Hein, donc voilà C'est donc, juste pour faire du, de la sauvegarde d'urgence. Donc là, je récupère ça. Donc je change ça. Je fais F5, et là voilà, comme tu peux le voir, bah, ça m'a chargé tout mon code. Donc je fais CTRL A, CTRL C, et je peux récupérer ainsi mon code. Donc là voilà, hein, le code il est là. Ça sert à rien de le recopier encore une fois. Et euh, bah, voilà, j'ai récupéré mon code, il fonctionne toutes mes classes CSS, tout ça sont là. Euh, donc je te mets dans la description le fichier HTML. Euh, le point à modifier, c'est toujours le Data Scratchpad ID qui est, tout, qui est de dans le dans le dans dans la balise body. Bon, en général, si tu utilises Scratchpad.io, tu as les bases des balis, balises HTML. Donc il faut bien changer cette valeur-là. Euh, et après, si tu veux réussir à retrouver tes vieux Scratchpad, parce que bah, ça ferme dans deux jours, trois jours, euh, tu fais un pas ctrl h mais tu vas dans bibliothèque, historique, euh, effacer, euh, afficher l'historique et euh, bah, tu fais une recherche de scratchpad tu fais contrôle a copier tu ouvres un traitement de texte machin hop après soit tu fais du regex pour pouvoir récupérer juste la liste ou alors tu sélectionnes ça tu le fous dans livre fiscal qui tu l'importes puis après tu peux utiliser bah, ton filtre euh, tu peux utiliser le filtre oh, attends je vais faire une nouvelle feuille donc si je fais si je prends ma grosse liste voilà donc je prends une nouvelle feuille je la mets ici j'ai combien de lignes j'ai 240 lignes donc je sélectionne ma ligne en entière je vais dans données filtre standard enfin plus de filtre filtre standard conditions inférieures supprimer les doublons enfin sans doublons et voilà je viens de me faire une liste de tous mes de tous mes pads euh, sans sans les saloperies et bah après je peux les récupérer un par un euh, et voilà. donc là j'en ai pour plusieurs heures donc j'espère que ça te sera utile je de la vidéo au plus vite et euh, bah voilà donc dommage que ce soit mis au euh, coucher du soleil un hein, sunset c'est une fermeture pure et simple. Euh, D'un service qui, qui n'était pas rentable pour eux évidemment. Mais bon, j'espère qu'ils m'ont partager le code. Et ça aurait été sympa qu'ils permettent de qu'ils exportent la base de données entière. Ça aurait été gentil. Je ne sais pas combien ils pèse mais je pense pas que ça pèse plus que quelques dizaines de mégaoctets. Allez, ciao